Bonjour à tous, donc euh, comme on vous l'a dit, donc on se présente, donc ça va être facile, c'est Antoine et, et Antoine. Antoine. Donc après avoir tout appris sur euh, les montres religieuses ou euh, encore les chauves-souris, nous on va parler d'un sujet complètement différent, qui sont euh, les, euh, les bactéries prédatrices. Donc euh, ce sujet étant assez vaste, assez dense, on a décidé de se concentrer sur euh, leur aspect thérapeutique, le potentiel aspect thérapeutique qu'on pourrait en tirer, et on s'est donc euh, demandé si elle pouvait être une alternative euh, possible aux antibiotiques. Donc voilà, donc pour commencer, on va vous poser une question juste pour vous. Qu'est-ce qu'une bactérie Quand on vous dit bactérie, à quoi vous pensez Pour vous, qu'est-ce qui caractérise une bactérie Procaryote, <rire> ouais. Maladie. Maladie, ouais. Anatomiquement, si on veut parler comme ça, de quoi est constituée une bactérie Comment on peut la qualifier petit. petit. Ouais. Unicellulaire. Unicellulaire. Ok. Donc, en gros, c'est ça. Donc voilà, donc, ça c'est une bactérie, Donc elles ont été découvertes en 1675 par Anthony Van euh, Leeuwenhoek, si je ne m'abuse. Et euh, donc en fait, donc oui, comme vous l'avez dit, c'est un organisme unicellulaire, euh, en général, parce qu'il en existe des pluricellulaires, bon, euh, comme les cyanobactéries, mais ici on ne va pas en parler. Et euh, on en connaît aujourd'hui d'écrites, il euh, y en a environ 10 000, mais on estime que ce nombre aussi entre 5 et 10 millions, bon, ce qui n'est pas peu... Euh, donc, bien sûr, euh, ces bactéries sont à l'origine de nombreuses maladies, mais pas que. Donc, si on s'intéresse notamment aux euh, maladies, est-ce que vous connaissez certaines maladies qui peuvent être causées par des bactéries, des maladies qu'on qualifie de bactériennes Est-ce que vous avez des exemples En plus, on en a parlé dans un autre sujet, justement. Mm. Non, non. c'est un virus. Tu sors. Donc, en gros, il y, y a une... Il y, a, il y a deux catégories, les virus et les bactéries. Il va surtout faire bien la différence. Donc voici l'exemple de quelques bactéries qui sont à, à l'origine de maladies, donc comme par exemple l'angine, qui est causée par Streptococcus pyogenes, euh, la tuberculose par Mycobacterium tuberculosis, ou encore la maladie de Lyme par Borrelia burgdorferi. La maladie de Lyme, je ne sais pas si vous savez, c'est la maladie qui est transmise par les tiques. Euh, qui sont essentiellement euh, transmissibles à l'homme, le chien euh, et le cheval. Euh, donc, comme vous le voyez, le champ des possibles euh, est assez vague et mieux vaut attraper une angine qu'une tuberculose ou la lèpre. C'est préférable, euh, préférable pour vous. Donc, euh, ensuite, donc forcément, sur toutes les bactéries qui, qui existent, euh, il n'y en a pas que euh, d'origine euh, pathogène. Toutes les bactéries ne sont pas à l'origine de maladies et justement, on va vous montrer une image. Pour vous, à votre avis, pourquoi on a mis un poids d'un kilo sur ce diapo À votre avis. Merci Manon. Parce que dans notre intestin, il y a un kilo de bactéries Exactement. C'est ça, bravo Donc vous vous doutez bien que sur les bactéries qu'on a dans notre intestin et notre, bah, notre côlon aussi, euh, elles ne sont pas toutes à l'origine de maladies, sinon on bah, ne serait pas là. On estime qu'il y en a entre 1 et 2 kilos ouais. entre guillemets, de, de bactéries dans, dans, notre, dans notre organisme. Donc par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est les bactéries à l'origine de maladies. Donc on va revenir là-dessus. Et euh, donc quand vous êtes en général malade suite à une infection bactérienne, qu'est-ce que vous faites vous associez ça à quoi Exactement. Et voilà, c'est ça. Donc, votre médecin, en cas d'infection bactérienne, vous donne des bactéries. Des antibiotiques. Des antibiotiques, pardon. Excusez-moi. Il évite les bactéries, c'est mieux. Euh, donc, et vous connaissez ce fameux slogan qui nous dit les bactéries. Non. Les antibiotiques. Les antibiotiques. Les antibiotiques. <rire> antibiotiques. C'est pas, pas automatique. <rire> donc, du coup, les, les antibiotiques, c'est pas automatique. Oui. Donc, les antibiotiques, on va refaire un petit, un petit rappel d'histoire encore. Euh, ça a été découvert en 1928 par euh, Alexandre Fleming avec la pénicilline. Vous pouvez peut-être voir ça avec, dans le Roquefort, par exemple. Bon, c'est pas exactement la même, mais ça s'y approche. Euh, donc, c'est une substance euh, naturelle ou synthétique qui va permettre de bloquer euh, la, la croissance bactérienne. Donc, c'est pour ça que... C'est plutôt pratique. Mais aujourd'hui, euh, il y a un problème qui se pose, c'est qu'on est de plus en plus face à des cas de résistance euh, de nos bactéries face à, à nos antibiotiques. Par contre, surtout, ne dites jamais à un biologiste que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Vous risquez de vous faire un petit peu insulter. En fait, il y a naturellement des bactéries qui, suite à des mutations, euh, sont résistantes aux antibiotiques. Et donc, dans notre organisme, lorsque l'on ingère un antibiotique, celles qui sont résistantes vont survivre, se reproduire et celles non résistantes vont donc mourir. Et donc on a une prolifération des euh, bactéries qui sont euh, résistantes aux antibiotiques. Donc ensuite, donc, comme on vous a dit, on va parler donc, des bactéries euh, prédatrices et on va surtout se concentrer sur euh, la bactérie prédatrice Bdelobdivrio bacteriovorus. Donc une petite vidéo vous expliquant le, le principe de la bactérie. Donc ici, bon, c'est une caricature, hein, vous vous doutez bien. Donc, oui. euh, la bactérie est ici. Donc, ce qu'il faut savoir sur cette bactérie, c'est qu'elle mesure environ euh, 1,4 euh, micromètre. Donc, c'est vraiment très petit. Et euh, grâce à son flagelle, elle est très mobile et elle peut se déplacer à la vitesse de 160 micromètres par seconde. Ça veut dire plus de 100 fois sa taille en une seconde. Imaginez euh, un instant une personne de taille adulte de 1,80 mètre parcourir 200 mètres en, en moins d'une seconde. C'est assez énorme. Ça fait 576 millions de kilomètres heure. C'est très élevé. Donc, ici, donc, vous avez euh, la bactérie prédatrice avec son euh, flagelle. Donc, elle va entrer en contact avec une autre bactérie qui est ici. Voilà. Donc, elle s'insère dans son espace périplastique. Voilà, on va recommencer un petit peu. Donc, voilà. Elles vont entrer en contact avec la bactérie que l'on qualifie donc celle-là de bactérie haute. Elle s'insère dans son espace plériplasmique, elle va perdre son flagelle car celui-ci ne lui sert plus à rien. Et là, elle va se servir de tous les nutriments et tout ce qui est à l'intérieur de la bactérie haute qui pourrait lui servir pour son développement. Et vous voyez qu'elle entre en élongation et elle forme ce qu'on appelle un filament bactérien. Donc ensuite, une fois que toutes les, toutes les ressources d'un nutriments sont épuisées, elle va se scinder en moyenne entre 3 et 5. Euh, nouvelle bactérie et va former ce qu'on appelle la progéniture avant de pouvoir euh, sortir de la bactérie. Il faut savoir que ce processus dure environ 3 à 5 heures et donne en moyenne 3 à 5 euh, bactéries euh, filles, sauf dans certains cas, notamment pour euh, Echerechacoli filamenteuse, où là on observe la formation de 90 euh, bactéries euh, donc de la progéniture à partir d'une seule euh, bactérie euh, prédatrice. Donc voilà, donc, suite à donc, la présentation de son mode d'action, de son cycle de vie tout simplement en fait, euh, on s'est dit euh, pourquoi pas euh, s'en servir contre nos bactéries qui seraient donc à l'origine de maladies. Donc on s'est posé la question euh, si aussi euh, ces bactéries pourraient pas euh, être un inconvénient pour nous, par exemple, et détruire des euh, bactéries essentielles euh, bah, à notre digestion ou à d'autres choses. On pourrait se demander si, donc, vous l'avez compris, l'intérêt est d'utiliser ces bactéries prédatrices en tant que rempart aux euh, bactéries infectieuses, donc en les digérant. Et on peut donc naturellement se demander si, euh, en digérant les bactéries euh, qui nous procurent une maladie, elles ne vont pas à leur tour nous causer euh, des torts en libérant en nous des différentes toxines ou autres qui pourraient être nuisibles à notre santé. Donc il faut savoir qu'actuellement, c'est toujours un peu en cours de recherche, c'est toujours à euh, des essais cliniques euh, donc, on a, euh, on a fait plusieurs tests sur, par exemple, des, des yeux de bovins après une infection, euh, sous -cutanée, une infection cutanée. Et euh, donc, on leur a injecté donc, ces euh, bactéries prédatrices qui, euh, suite à ça, ont ralenti euh, la, la croissance bactérienne, voire euh, détruit Et sans jamais euh, gêner euh, tout ce qui était développement de l'animal et euh, aucune séquelle au niveau de l'œil. Et donc, euh, en ce qui concerne euh, le test sur les humains car euh, c'est bien ce qui nous intéresse euh, ici. Donc, pour les humains, les tests n'ont pas encore été réalisés, euh, dû notamment aux complexités administratives, et euh, donc pour les essais cliniques, avant d'obtenir toutes euh, les autorisations. Euh, cependant, ça demeure euh, une alternative euh, très intéressante, et euh, peut donc amener dans quelques années à... Euh, une, un meilleur traitement des, des bactéries, euh, car euh, selon l'OMS, si on ne change pas nos consommations d'antibiotiques, euh, d'ici 2050, toutes les bactéries euh, seront résistantes, il y aura une résistance de 100%, et donc on ne pourra plus traiter euh, les bactéries aux antibiotiques. C'est pourquoi il est important de trouver, euh, de trouver une alternative. Et donc pour conclure, on peut dire que les bactéries, c'est cool